Enfin, bah, j'ai commencé par un stage en, en centre de loisirs et ensuite j'ai poursuivi un, un approfondissement ski. Du coup, permis, ça m'a permis d'encadrer des colonies en, en Savoie au, autour de la montagne. côté positif, c'est justement qu'on est en contact permanent avec les jeunes, donc on est un petit peu... Euh, un acteur aussi de, de l'éducation de de, des jeunes et surtout en colonie quand on a, on a aussi le, le problème de la vie quotidienne qui rentre en jeu et pas, pas que le centre, le centre de loisirs où les parents les amènent le matin et les récupèrent le soir. Donc là c'est vraiment qu'on est vraiment, qu on est, on est vraiment actif et on a un rôle très important auprès des, des enfants lors des, des semaines de colonie. Bah, les moins on va dire c'est les, les revenus financiers, c'est vrai que c'est surtout en centre en, enfin en colonie, c'est vraiment des, des sommes qui sont très faibles mais qui, qui sont compensées par, le, par vraiment l'échange qu'il y a avec les, les humains, les, enfin les enfants, les personnes avec qui vous travaillez. Là-dessus, c'est vraiment un, un point négatif qui se transforme aussi en, en point positif. Qualité requise, pour moi, il faut être patient parce que c'est pas forcément toujours simple même de travailler avec ses collègues qui n'ont pas forcément la même vision que, que vous et puis être patient avec les enfants on a, on a des profils différents, particuliers donc il faut savoir s'adapter là-dessus et ensuite surtout être disponible parce que justement si vous êtes en tant que BAFA vous êtes toute la journée avec les enfants donc il faut penser surtout à eux, à leur bonheur que, plutôt qu'à soi et, et qu'on échange ensemble, que ce soit constructif. Enfin avoir la joie de vivre, que ça se voit sur un bon animateur, s'il si, si est là, s'il si n'est pas content, s'il si est fatigué, bah forcément il va produire des animations pas top et les, les enfants ne seront pas satisfaits et ça se passera mal. Quoi. Il faut toujours être, toujours être au top.